Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Nous continuons de parler aujourd'hui dans cet épisode hein, de, de panneau, cet élément qui est important pour la création de votre site euh, internet. Nous allons suivre l'éditeur. Pour information, nous travaillons avec euh, la plateforme Builderall. Nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Builderall pour faire la création de sites web. Donc, nous avons déjà parlé de différents éléments hein, concernant le panneau. Donc, Pour ceux qui ne le savent pas, le panneau, c'est l'élément sur lequel je suis actuellement. Ça, c'est du texte. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais euh, ce dont on parle, c'est ce qui est derrière. C'est ce sur quoi on a posé le texte. Donc la partie euh, qui, qui vire en bleu euh, quand je bouge le texte, au fait. Donc pour pouvoir travailler sur cet élément, on clique sur le crayon et la fonctionnalité du panneau apparaît. Donc je peux aussi afficher la même chose hein, en allant là, en, en, en, -en, -en, -en, -en, -en, en cliquant sur la flèche et je clique sur le crayon pour pouvoir avoir les fonctionnalités du panneau. On avait parlé jusqu'à présent de, de, tout ces, de toutes ces fonctions liées au panneau. Aujourd'hui, on va parler de vidéo. La vidéo, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer une vidéo dans votre, euh, dans votre panneau. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, pour cela, allez dans la fonctionnalité vidéo hein, et vous cliquez sur changer la vidéo. Donc là, j'ai quelques vidéos. Pour des raisons que j'ignore, hein, euh, quand, vous, quand vous allez importer vos vidéos, ça va se présenter sous cette forme supposons que je vais importer ma vidéo et le mettre dans le répertoire vidéo par exemple d'accord je clique sur choisir le fichier je vais aller dessus je vais prendre peut-être je vais prendre quelque chose euh, je vais prendre ça d'accord je vais prendre ça ouvrir il faut que le fichier soit du mp4 et veillez à prendre des fichiers qui sont vraiment euh, moins moins lourds des fichiers de 2-3 secondes 5 secondes si je pense mais il ne faut pas que les fichiers soient lourds sinon c'est votre site qui va qui va ramer même si au niveau de viderôle on utilise une plate euh, la technologie est faite pour que votre site soit de grande vitesse évitez d'utiliser des fichiers euh, trop lourds quoi donc surtout quand il s'agit de, de vidéos faites attention à cela donc comme vous le remarquez hein, là j'ai importé mon, mon fichier mais il ne se trouve pas dans le répertoire malheureusement ça arrive euh, allez dans tous les fichiers et le fichier que je viens d'importer il est là Okay. Donc, si je veux l'utiliser comme vidéo, je vais faire ça en inscrit. Là, en fait, j'ai des fonctionnalités euh, différentes. Euh, je peux décider que ma vidéo soit que uniquement en interne. D'accord Comme ça. Ok. Je peux aussi décider que ça couvre tout. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, je retourne sur les fonctions. Euh, que, ça, que ça couvre tout. Dans ce cas, je décoche. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire les automatique, automatiques, moi je vous le conseille euh, systématiquement euh, comme ça à chaque fois que les gens scrollent, ils arrivent sur la, la bannière, la vidéo va se lancer automatiquement euh, en sourdine si vous avez vu, c'est mieux de le mettre en sourdine parce que quand vous arrivez sur un site et puis il y a du bruit, vous ne savez pas d'où ça vient euh, c'est énervant Donc euh, moi je vous conseille de mettre ça en sourdine systématiquement en boucle là, pour que euh, la vidéo une fois qu'elle a fini, hein, continue de tourner quand même que ça tourne en boucle, donc voilà. Ça, c'est concernant la fonctionnalité vidéo. Donc, la prochaine fois, on continuera de parler des, des, des autres euh, fonctionnalités hein, liées, liées au panneau. Nous avons créé une plateforme de formation euh, gratuite. Hein, donc, pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes euh, leur site internet, euh, si vous voulez y accéder, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site web euh, advideo.fr et vous scroller hein, jusqu'au euh, au milieu de la page. Et vous avez un bouton je commence ma formation ok une fois que vous cliquez sur commencer ma formation vous aurez un formulaire à remplir et vous aurez accès automatiquement à la plateforme de formation sur la plateforme vous avez des ressources à télé des, des modèles de site web hein, que vous pouvez aussi télécharger euh, pour créer votre site web personnel vous avez des tutos si vous avez des questions n'hésitez pas pour les poser depuis la plateforme euh, n'hésitez pas hein, de vous abonner à, à de nous retrouver d'abord sur les réseaux sociaux euh, facebook euh, LinkedIn, Instagram, en tapant agence web adoVDE et de vous abonner justement à ces plateformes pour que vous soyez informés de tout ce que nous publions, de tout ce que nous faisons. On se retrouve pour un prochain épisode. A très vite.